Non, mais en fait, je suis grave saoulée parce que. à chaque fois que j'ouvre mon Instagram, en fait, je suis des pages. Je suis des, des, pages, des pages où il y a des cross suites hyper canons et tout dessus et tout parce qu'un jour, ils m'ont reposté un peu. <rire> je suis pas en train de dire que je suis extra Je suis juste en train de dire qu'ils m'ont reposté un jour donc je les ai suivis. Et en fait, je remarque que de plus en plus, de plus en plus, c'est que des meufs à poil. Genre, de plus en plus. Genre, ça veut dire. À chaque fois que je ouvre mon Instagram, je tombe sur une femme à poil. Ça, ça me dérange fortement. Ça me dérange fortement. Bon, aujourd'hui, si t'es là, c'est pas pour parler de femme à poil qui fait du crossfit. C'est pour parler euh, de crossfit compétition. Et je vais te donner mes conseils pour faire de la, de la compétition en crossfit. Parce que en fait, euh, j'en ai encore jamais parlé véritablement. Des conseils, euh, pas pour faire, pour être bon en compétition ou quoi, pour faire de la compétition. Point. Final. Hello Bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia <rire> Je suis très contente de vous voir aujourd'hui, j'espère que ça va, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous craquez pas. Moi ça va très bien, euh, je vais très très bien, merci de me le demander parce que je sais que tu me le demandes. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas déjà abonné. Voilà, c'est important de s'abonner pour avoir du contenu régulier. Et puis, si tu veux avoir le contenu en avant-première, et eh bah ben, clique sur la cloche. Comme ça, tu auras toujours les notifications qui s'afficheront en haut de ton ordinateur ou sur ton téléphone où il y aura écrit Denis à la chair à poster cette nouvelle vidéo. Donc, voilà, c'est super cool. Mets un petit like sur cette vidéo, sur cette vidéo pardon, <coughs> si tu l'aimes. Voilà, si tu aimes le contenu. Commente, commente là si t'es genre en voie de commencer à faire des compétitions, si tu as commencé la compétition. Bon. Avec, <rire> avec euh, cette histoire-là de, de Covid, ceux qui ont commencé la compétition, maintenant c'était un an et demi Mais bon, si tu as commencé la compétition, voilà commente, n'hésite pas Ou si tu en fais depuis longtemps et que tu as des conseils à donner aux gens qui commencent aussi Puisque je le rappelle, je n'ai pas la science en fils Donc mes conseils ne m'appartiennent qu'à moi Et comme dirait Roger, mon coach mental, euh, ma vérité n'est pas la vérité des autres Donc ce que je pense moi, c'est pas forcément... Ce que pensent tous les autres, donc n'hésite pas à commenter ce que toi tu penses. On va pouvoir commencer, euh, mais juste avant aussi, n'hésite pas à aller voir ma super formation qui commence à bien, bien, bien, bien, bien, bien se propager. Donc je suis très contente, je <rire> suis contente en fait, je suis vraiment contente que vous la fassiez parce que c'est fou. Euh, et donc n'hésite pas à aller voir les témoignages sur cette formation, ce que les gens en pensent avant de te lancer. Et euh, voilà, ça pourra toujours t'aider, donc le lien s'affiche en haut et en bas. Aujourd'hui, on va parler de comment participer à des compétitions de crossfit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent participer à des compétitions de crossfit, c'est très très bien, c'est très très très bien. Mais alors, il y a une erreur qu'il faut pas faire que moi j'ai faite. <rire> une erreur qu'il faut pas faire. Euh, la première erreur, ça va être euh, de te lancer dans une compétition qui est trop difficile pour toi. Sur un malentendu, tu peux te qualifier, il n'y a, a pas de débat, peut-être tu peux faire un super score sur une qualif, sur un wood, c'était le wood pour toi, genre c'était ton wood, avec tes qualités, tout, il y avait tout, il y avait tout, et tu l'exploses le wood, tu vois, et tu finis dans les premiers. Tu te qualifies à cette fameuse compétition, je sais pas, marseille troudin par exemple, sauf que tu n'es pas prêt, et du coup, ça fait mal. J'en suis la preuve vivante euh, pour ma première compétition. J'avais déjà fait une compétition, alors, déjà fait une compétition euh, euh, en team de 4 à l'époque, quand je commençais à, à peine à avoir des muscle-up, donc c'était en 2018. Euh, et c'était une équipe à 4 et c'était un petit truc assez sympathique à CrossFit en cas. Donc ça, c'est ma première vraie expérience en compétition. Euh, J'avais fait de la merde parce que j'étais nulle. Et voilà la base. Bon. Après, euh, j'ai laissé passer deux ans. Euh, enfin, deux ans. Une année et demie. Euh, et puis, euh, bah, je suis tombée euh, sur les qualifications des French Trudon. Et, comme une connasse. Je me suis dit, vas-y, je vais m'inscrire en interne. Voilà, je vais les faire. <rire> je les ai fait. Je me suis qualifiée. Je suis allée aux French Trudon. Je me suis blessée parce que c'était bien trop dur pour moi. Donc, attention à à choisir des, des compétitions qui sont à la hauteur de ce que vous valez sur l'instant T. Euh, choisissez des compétitions en fonction de ce que vous voulez aussi. Comment est-ce que vous voyez la compétition aujourd'hui Est-ce que vous la voyez comme un truc super fun et tout Est-ce que vous la voyez comme bah, la compétition Tu veux gagner, il n'y a pas de débat, tu es là pour piller des mers et tout ce que tu veux c'est gagner Ou tu le vois comme un truc à partager en team parce que c'est trop bien et après on va boire l'apéro et tatata bon. Tu vois, c'est différentes façons de voir la compétition. Moi, je sais que la compétition... J'ai ma façon à moi de la voir, je la vois comme euh, une contrainte. Ça va être très dur, hein, ce que je veux dire pour vous, attention. Hein, et vous... Attention, parce qu'il y a des gens qui, sont, qui arrivent sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas que moi, je ne suis pas du tout compétitrice. Euh, je fais de la compétition parce que je me... mes qualités physiques me le permettent, mais je ne fais pas de la compétition parce que j'aime ça, je n'aime pas la compétition. Euh, donc pour moi, c'est une contrainte. Mais à la fois, c'est une façon aussi de me prouver à moi-même que euh, je, je suis forte. Voilà. Il faut savoir que moi, j'ai fait énormément de compétitions toute ma jeunesse de course à pied. Donc, j'ai toujours été dans la compétition. Je n'ai jamais aimé ça parce que je n'aime pas le stress, l'anxiété euh, et tout ce que ça apporte. La, la, je ne sais pas, j'aime pas ça. Euh, mais pour autant, euh, voilà, je, je, je, je fais des compétitions avec, avec plaisir Mais je n'aime pas la compétition, euh, ce, que, ce que ça m'apporte Voilà, J'aime pas ce que ça m'apporte Donc moi je suis plus du genre à, à, à, à dire que ça m'apporte euh, de l'anxiété et du stress Mais la compétition, ça me permet de me dépasser De me prouver que, que je suis pas mauvaise, que je suis forte Et ça c'est trop bien Et du coup, si je devais me donner un propre conseil moi-même bah, Je me dirais et je m'orienterai vers des compétitions qui ont le même état d'esprit que ça, là, pour moi. Tu vois Des choses qui vont me prouver que je suis bonne et que... truc. Euh, ça a été le cas des Turf Games que j'ai fait euh, en février 2020 en équipe. Euh, notamment avec Max et Tony. Et c'est vrai que cette compétition, euh, elle était trop cool. Je l'ai adorée parce que... C'était très dur au début parce que j'étais très stressée. J'ai même, même vomi dans un workout. Dans le premier workout, tellement j'étais très stressée. Euh, et pour autant, bah... C'était génial parce que ça m'a poussée, ça m'a prouvé que j'étais bonne. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais vraiment à ma place. Et ça, ça a été super cool. Donc, si j'avais dû remettre les choses leur, à leur place, j'aurais d'abord fait les turfs avant les, les French. J'aurais peut-être même pas fait les French. Enfin, j'aurais peut-être même pas dû les faire, tu vois, parce que j'étais archi pas prête. Bon, cependant, je les ai faites et je suis très contente. Mais voilà, posez-vous. Et dites-vous ce que vous attendez de la compétition aujourd'hui. En fonction de ce que vous attendez, choisissez une compétition qui a les mêmes valeurs. Par exemple, j'ai une petite cliente, Laurine si tu passes par là, qui veut faire de la compétition. Alors, je pense sincèrement que le choix qu'elle a fait est bon. Elle s'est orientée vers une première compétition qui s'appelle, je, je suis sûre que vous la connaissez, c'est euh, les euh, Corsica Battle. Donc euh, dans la dans la petite boxe euh, de Corse là, euh, je crois qu'elle est à Ajaccio euh, sur euh, la plage. Enfin elle est quasiment sur la plage. Et du coup cette compétition, elle, elle le CrossFit, elle le voit comme un truc fun avec qui elle, elle le fait avec sa copine. Elle aime ça. Elle aime se dépasser. Elle aime se faire mal. Euh, elle n'est pas à mort dans la compétition. Mais elle commence à mettre des pieds dedans et cette compétition, elle est parfaite pour elle parce que c'est une compétition au soleil, il y a la mer, euh, y, à la fin des roads ils vont faire barbecue, ils vont picoler, t'es en plus en vacances parce que si bah, t'habites pas à Ajaccio quand t'arrives à Jackson c'est des vacances et du coup ça colle totalement avec ce qu'elle recherche en fin de compte. Donc vous, ça doit, ça doit être la même chose. Si vous êtes par exemple Lucas que j'ai c'est le bon coaching, je, je, je, depuis trois ans, je l'ai avec moi. Lucas, c'est un mec, il ne voit que par la compétition. Est pas, c est, c est, il, est, il est fait pour ça. Je l'ai récupéré, il était compétiteur de natation. Aujourd'hui, il est compétiteur de crossfit. Il n'a jamais fait de compétition encore en trois ans. Jamais. C'est un lion en cage, je le dis. <rire> J'ouvre la cage, vers le <rire> Le mec, voilà, il, il ne voit que par ça. Il est tout naturel qu'au bout de trois ans, je le lance tout de suite sur des frères et de chroulins, par exemple. tu vois, Parce qu'il est prêt pour ça. Parce que oui, il va prendre une, il va prendre une, une, une tôle. Peut-être qu'il va prendre une tôle. Pas forcément en termes de classement, mais en termes de physique. Il va prendre une tôle. Il va se faire mal. Enfin, pas à se blesser, mais il va se faire mal. Ça va être dur pour lui, c'est sûr. Mais c'est ce qu'il veut, là, là. C'est ce dont il a besoin, là, là. Donc si vous voulez faire de la compétition, faites un état des lieux déjà de ce que vous savez faire et de ce que vous ne savez pas faire. Ça va vous permettre de savoir dans quelle catégorie est-ce que vous êtes. En scale, on ne marche pas sur les mains. On ne fait pas de muscle up. On ne fait pas de chest to bar. On fait rarement des handstand push-up. Euh, et voilà. C'est déjà beaucoup de choses qu'on enlève. Et les, les charges lourdes, il n'y en a pas. Il y a peut-être des fois, il y aura des RM à aller chercher, des répétitions maximales, mais il n'y a pas de charge lourde, tu vois. Euh, C'est très rare qu'on va vous mettre un Isabelle à 43. On va plutôt vous mettre un Isabelle à 30, par exemple. Euh, C'est un athlète complet. C'est un athlète complet à qui on va amoindrir le nombre de répétitions de certaines choses. Je m'explique, par exemple, muscle-up sur un wood normal, il y en aura 30. Pour un intermédiaire, il y en aura 10, admettons. Mais il y aura quand même du muscle-up. Il y aura quand même de la marche en les mains. Il y aura quand même des stand push-up. Il y aura quand même des charges lourdes. Okay. Les charges entre le RX et les inter, en règle générale, c'est lui-même. Le RX, c'est bah, normalement le niveau de base, euh, euh, de base euh, le seul niveau, je pense même le premier niveau qui a été créé en CrossFit en vrai. Euh, c'est un athlète complet à qui on peut tout mettre. Point. Mais raisonnablement. raisonnablement. Et l'élite, c'est un athlète compétiteur à qui on, on, on apparente tout de suite l'élite au CrossFit Game qui, euh, lui, on peut lui mettre des trucs de ouf, voilà, lui, on peut le faire mourir, c'est pas grave, c'est ce qu'il veut, normalement, <rire> normalement, c'est ce qu'il veut aller chercher, euh, et c'est son option, voilà, c'est ce qu'il veut, il veut peut-être même les CrossFit Games, il veut des compétitions très élitistes, et il s'entraîne tous les jours, voire deux fois par jour, voilà, ça c'est les élites, logiquement Évidemment je suis en train de faire des cases Et vous allez me dire, oh, oui mais non Oui, y a, tout le monde ne rentre pas dans telle ou telle case Moi là, j'en suis la preuve Pendant longtemps, l'année dernière, enfin il y a deux ans Je rentrais dans la case inter, j'aurais aussi pu Dans certaines compètes, rentrer dans la case Rx La preuve étant que je me suis qualifiée je crois en Rx Au Marseille-Troutin, j'y suis pas allée Mais je me suis qualifiée en, en Rx Bon, voilà, tu vois On est tous dans des... On, est, on, on a tous des pieds dans différentes catégories. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque compétition a son système de catégories. Il faut aller regarder dans les petites lignes, là où il y a écrit le descriptif des catégories. Lisez-le et orientez-vous vers la catégorie qu'il faut... Arrêtez d'écouter les autres qui vous disent « oui, vous êtes en Eric, toi t'es un truc. Non non non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi des fois je peux être. Par rapport à une compétition, on peut très bien me foutre en élite parce que je fais des muscle up et que je marche au niveau des trucs. Et par rapport à une autre, on va très bien me foutre en intermédiaire parce que je fais oui, je fais des muscle ups, je fais des trucs, mais c'est mon niveau correspond à l'intermédiaire. Donc n'écoutez pas les autres. Allez systématiquement dans les petites lignes de chaque compétition pour savoir comment est-ce qu'ils parlent de telle et telle catégorie. Une fois que vous avez fait ça. Déterminez où ce que vous êtes et faites la, com faites la compétition. C'est mon meilleur conseil aujourd'hui, mes meilleurs conseils, pour vous lancer dans des compétitions, euh... voilà. Croyez en vous, tout est cool. Le... Prenez une tôle, on s'en fout, on a tous pris des tôles. Personne n'est allé en compétition, personne n'est sorti premier, personne Il y a peut-être des gens, mais ces gens-là, ils... c'est pas nous. <rire> voilà, Pre prenez des tôles, prenez des tôles, c'est cool. La compétition, c'est ça, de toute façon, la compétition, c'est dur. On, re on ressort pas à indemne d'une compétition sauf si c'était une compétition de chill et que c'était cool et entre amis mais voilà il y a des gens qui font que des compétitions de chill entre amis et cool moi ça sera pas mon cas parce que je suis pas d'amis mais <rire> si j'ai des amis mais les amis c'est pas trop des pratiquants de crossfit acharnés euh, mais mais voilà je pourrais faire des compétitions avec une, co une copine en mode euh, qui a pas du tout le même niveau que moi mais euh, qui veut faire une compétition à la cool et tout franchement ça me dérangerait même pas du tout parce que je suis pas trop portée vers ça. Mais bon, choisissez une compétition qui est à la hauteur de vos valeurs. Bah ouais, de ce que vous dégagez, de ce que vous souhaitez. Et de vos valeurs surtout. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.